défense à l'armée mais vous ne pouvez pas confier le pouvoir à l'armée il y a un problème quel paradoxe ça veut dire que vous faites confiance aux militaires pour défendre votre sécurité pour défendre l'intégrité de votre pays mais quand il s'agit du pouvoir là on ne peut pas le confier à l'armée alors à qui peut-on confier le pouvoir mais les militaires ne sont pas là pour avoir le pouvoir ces militaires sont là pour défendre l'intégrité, l'honneur du Mali. Ce n'est pas le pouvoir qui intéresse les militaires. Si moi je donne mon soutien et je réaffirme mon soutien fraternel et patriotique à ces militaires, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas continuer en Afrique de soutenir l'armée de l'envahisseur, l'armée impérialiste française qui occupe nos pays. On soutient ces militaires. Quand ces militaires français meurent, partout en Afrique. Nous voyons la classe politique africaine qui pleure. On voyait Ibeka pleurer pour la mort des militaires français. Mais quand ce sont des militaires maliens qui meurent par dizaines tous les jours, tués en train de défendre l'honneur et l'intégrité du Mali, personne ne pleure. Nous avons vu ce qui s'est passé après 2012, quand Ibeka est arrivé au pouvoir avec les, Mali, avec les militaires. Les militaires étaient enfermés. Donc à un moment, moi je dis, nous disons que, il faut voir les choses plus loin, il faut voir les choses dans, dans, dans son ensemble globalement et se dire que dorénavant nous demandons aux militaires de défendre le, le, le patriotisme du pays, l'intérêt général du pays et non l'intérêt personnel. Et dans ce sens-là, pour le moment, les militaires ne nous, nous ont pas déçus. Donc on n'a pas à douter ni euh, à, à vouloir ne pas leur donner confiance. Je préfère encore, pour le moment, donner ma confiance à ces militaires. Et le jour qu'ils me trahiront ou qu'ils nous trahiront et qu'ils ils feront l'inverse de ce que nous disons, ils nous verront sur notre route, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, venez tous pour reconstruire le Mali, pour reconstruire l'Afrique et reprendre notre dignité. Moi, mes impressions ne changent Tout d'abord, je tiens toujours à réaffirmer mon soutien fraternel et patriotique à ces braves dignes-fils du Mali qui euh, défendent en ce moment euh, l'honneur du Mali. Et rapport à la CDA... Regardons tous, nous les panafricanistes, nous les leaders internationaux, et on voit qu'en ce moment, à la tête de la CDAO, si je ne me trompe pas, c'est le président Galéen. Au-delà de ça, moi, je continue de dire que la CDAO n'est qu'une instrumentalisation de l'impérialisme français, des Européens, des Occidentaux. L'objectif de la CDAO est clair, de mettre la pression sur le peuple malien, mettre la pression sur ces militaires parce qu'ils savent tous que le fait que les militaires là dirigent en ce moment le pays, ils ne pourront plus avoir à la mainmise pour exploiter et dépouiller le pays de sa richesse, de sa dignité. Alors franchement la CDAO représente un petit problème dans tout le problème en ce moment au Mali, mais euh, je trouve qu'ils ont fait euh, très bonne impression d'être resté dignes. Et en maintenant leur position, à part quelques médias de propagande comme RFI, nous savons, nous connaissons tous RFI, nous savons tous que c'est. ce sont les médias de l'impérialisme qui ont essayé d'écratigner un peu l'image euh, du président du comité du CNSP euh, pendant le, la rencontre euh, avec la CDAO. En général, nous sommes satisfaits et euh, ravis de voir que qu nous ne sommes pas en train de de baisser la tête devant la CDAO. Mais vous savez, euh, moi, je, si je dois me positionner là-dessus, je pense que je suis pour le peuple. Le message que je peux envoyer à ces mouvements, c'est de leur dire qu'il est temps d'être dans une politique patriotique, pas une politique partisane. Ce que le Mali a besoin en ce moment, c'est une politique patriotique. Il faut défendre l'intérêt du Mali, du peuple malien. L'intérêt du Mali doit être au-dessus de, de, des intérêts personnels. Alors, il faut qu'on donne la chance à ces militaires de nous prouver de quoi ils sont capables. Et jusqu'à pour le moment, ils nous démontrent qu'ils font ce que nous, les panafricains, nous, le peuple, nous souhaitons. J'ai vu qu'ils ont demandé au ministre de rendre les voitures. Ils ont refusé de... de, de de recevoir de l'argent des gens pour moi, ils sont sur la ligne sur la voie des Thomas Sankara et si au Burkina il y a eu un militaire qui dirigeait le pays comme Thomas Sankara, moi je suis un sankariste mais à son âme qui dirigeait le pays nous avons vu ce que Thomas Sankara était en train de faire en tant que militaire pourquoi au Mali, ça doit déranger de voir des militaires à la tête de ce pays moi je pense qu'il faut qu'un militaire soit à la tête du pays et peut-être un premier ministre ou autre, mais parce que nous savons qu'avec les militaires, l'impérialisme, ces multinationales, ces organes ne pourront pas avoir la main mise totalement. Parce que les militaires, ce sont des gens qui sont formés, qui ont une discipline, qui ont la rigueur, ce sont des stratèges, des tacticiens. Donc, il faut laisser un peu, euh, un, un peu de, de, de, de laisse aux militaires pour, pour, pour porter le Mali au rang des grandes nations. Et ensuite, le reste se fera plus tard. Il ne faut pas chercher forcément l'intérêt personnel, le pouvoir, le confort. Voyons maintenant l'intérêt du peuple. Il y a beaucoup de Maliens qui, ont, qui portent espoir. Pour répondre à ces personne, vous confiez votre défense à l'armée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 tous nous les panafricanistes, nous les leaders internationaux et on voit qu'en ce moment à la tête de la CDAO, si je ne me trompe pas, c'est le président dit Au-delà de ça, moi je, je continue de dire que la CDAO n'est qu'une euh, instrumentalisation de l'impérialisme français, des européens, des occidentaux. L'objectif de la CDAO est clair, de mettre la pression euh, sur euh,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 et en maintenant leur position. À part quelques médias de propagande comme RFI, nous savons, nous connaissons tous ces RFI, nous savons tous que ce sont des médias de l'impérialisme qui ont essayé d'écratigner un peu l'image euh, du président du comité du CNSP euh, pendant le, la rencontre euh, avec la CDAO. En général, nous, nous sommes satisfaits et euh, ravis de voir qu'ils ne sont pas en train de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 Voyons maintenant l'intérêt du peuple. Il y a beaucoup de Maliens qui, ont, qui portent espoir euh, à ces militaires. Et donc je pense que je ne suis pas le seul, même si je représente un mouvement international. Donc moi, j'envoie je, mes soutiens euh, aux militaires et je dis à ces mouvements de trouver euh, une espèce de, de cohésion nationale pour défendre l'intérêt du pays. Vraiment, la CDAO n'a pas décidé de comment les Maliens doivent régler leurs problèmes au Mali. La CDAO était ouf. quand les Maliens étaient dans la rue reclamaient le départ, une vie meilleure en demandant à Ibeka de partir. Pourquoi la CDAO n'a pas intervenu pour dire à Ibeka, écoute la population dehors qui manifeste, qui gronde. La CDAO n'intervient toujours que pour défendre l'intérêt des présidents. C'est un syndicat. J'ai l'impression que la CDAO, c'est un syndicat de chefs d'État corrompus. C'est sicaires à la botte au solde. De, de la France et qui sont là à vouloir s'enchérer dans la politique de ce qui se passe au Mali. Pourquoi la CDAO n'intervient pas en Côte d'Ivoire Nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi la CDAO n'intervient pas dans les autres pays Déjà, la CDAO n'est pas capable de nourrir la population africaine, de donner ce dont la population a besoin. Donc, le Mali doit faire sans la CDAO. À un moment ou il faudra se dire on doit agir. On doit continuer ce changement, cette révolte, cette révolution, sans la CDAO. Et il faudra l'assumer. Mais il faudra être prêt pour cela, pour le faire. Je dis aux Maliens, fils et filles dignes de ce pays, s'unir avec les vrais ou périr avec les faux. À nous de choisir. Révolution ou soumission pour nous, la question est très vite réglée. la révolution. vaut mieux vivre dans son pays avec honneur et dignité que vivre dans un soi-disant indépendant sous la surveillance de l'État français, de l'impérialisme. Mais aujourd'hui, la population doit comprendre une chose. On ne pourra pas reconstruire le Mali, reconstruire l'Afrique, parce que nous sommes des Africains. Vivre dignement dans nos pays. si la marionnette qui était Ibeka est tombée et que nous continuons de laisser le système. Ce système dirigé par les marionnettistes qui n'est que l'impérialisme français, l'État français que nous combattons. Maintenant que Ibeka est parti, la population doit continuer sa lutte pour renforcer le pouvoir. Il faut soutenir l'armée pour que l'armée puisse avoir le courage de faire face à ces agressions, à ces chantages intimidation venant de l'extérieur contre eux. Donc moi je dirais à la population, la lutte continue. La lutte n'est pas finie, c'est que le début. Et il faut continuer la lutte. Vous savez, même les prophètes ont échoué. On ne peut pas mettre d'accord tout le monde. Moi-même, je ne fais pas l'unanimité. Mais ce qui compte, nous savons tous que nous avons une population, beaucoup aussi sont, si je peux me permettre, je n'ai pas une ancienne, sont un analphabètes. Beaucoup n'ont pas été à l'école, beaucoup n'ont pas de conscience politique. Beaucoup sont aussi un peu illettrés. Mais le jour qu'ils feront les résultats, les fruits plantés par ces militaires, ils seront les premiers à venir manger ces fruits-là quand l'heure viendra de, de, de, de récolter. Donc à un moment, il faut prendre le risque. Les, les leaders, quelqu'un qui est leader, c'est quelqu'un qui doit savoir prendre le risque. Alors la population a le droit aussi, une partie, comme vous avez dit, a le droit de contester. Mais aujourd'hui, moi je suis au Mali et je vois que c'est la majorité de la population quand même favorable à l'armée. Mais moi, depuis que je suis là, j'ai rencontré euh, les acteurs, mouvements, les jeunes, euh, je parle avec les militaires, j'échange avec eux, et euh, je sais un peu tout ce qui se passe. Je, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc ça leur met la pression. Mais il faut aussi un peu retirer cette pression-là pour ne pas trop qu'ils qu se mettent trop de pression et, et leur donner les moyens, l'opportunité de... de, de, de, de de développer et de sortir le Mali de l'impasse dans lequel on se trouve. Ce que j'ai à dire à la communauté panafricaine, si on peut dire ça comme ça, c'est de créer une solidarité autour des événements en ce moment au Mali. Parce que ce n'est pas seulement un problème malien, c'est un problème aussi africain. Et nous, quand nous sommes venus voir le CNSP, nous avons ramené nous avons travaillé sur une transition panafricaine que nous avons remis. Il faut faire des propositions panafricaines. C'est le moment aussi que nous, la communauté panafricaine, on, on doit s'en poser. Vous comprenez Et donc, je dis à cette jeunesse, continuons de nous mobiliser, continuons notre lutte et laissons les autres faire leur travail. Chacun doit être expert dans son domaine. Alors, la jeunesse panafricaine, allons-y. Combattons l'impérialisme parce que le plus grand danger pour nous c'est l'impérialisme, c'est la politique impérialiste française, cette bourgeoisie impérialiste française qui s'accapare, cette oligarchie, ces aristocrates, que ce soit avec la complicité de, de, de, de certains Africains. Nous devons les combattre et la lutte ne fait que commencer. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice, il n'y a pas de victoire sans combat.